Donc, euh, moi, je suis hôtesse d'accueil depuis l'âge de mes 16 ans et euh, bah, le 8 mars, je serai en grève, en grève symbolique pour dénoncer euh, les conditions de travail, les discriminations et les conditions précaires que subissent les hôtesses d'accueil. Donc, euh, oui, comme tu disais, j'ai lancé un, un compte Twitter euh, de témoignages d'hôtesses d'accueil euh, il y a environ euh, un an et demi. Et ensuite, on s'est monté en, en collectif euh, d'hôtesses qui venaient en fait de tous les secteurs euh, pour dénoncer euh, l'instrumentalisation de ce métier à des fins sexistes, à des fins qui humilient les femmes et qui les font passer pour des femmes objets, et des plantes vertes à disposition des visiteurs masculins, euh, des avocats, des chirurgiens. Euh, et donc, il faut savoir qu'au départ, euh, quand j'ai témoigné et qu'on a reçu les premiers témoignages, j'ai souvent lu que c'était un métier euh, facile, un métier, en fait, euh, nous, euh, euh, les hôtesses, on se mettait bien, en fait, mais comme si en fait, rester euh, 7 heures, 8 heures, 10 heures euh, en talons qui font 7 cm de haut, sans bouger, avec un sourire figé, comme si c'était inné chez les femmes, comme si en fait on était né avec des talons qui étaient scotchés aux pieds. Euh, mais nous, en fait, une, une hôtesse, une hôtesse d'accueil, elle n'a pas besoin euh, de talons ni de maquillage pour pouvoir euh, accueillir, pour pouvoir orienter et prétendre le contraire. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un comportement sexiste. C'est un comportement qui considère encore les femmes comme des femmes objets et que, euh, que, que porter des talons, en fait, c'est répondre à un pseudo euh, idéal féminin qui est, qui est vraiment dépassé. Quoi. On, est, on est en 2021, quoi. il y a encore cette image ultra euh, stéré stéréotypée des femmes. Donc, euh, ce qu'on dit aussi, c'est que la, la loi, elle doit, euh, elle dit que la, la tenue, elle doit correspondre aux besoins de l'entreprise. Et en quoi porter des talons, euh, du rouge à lèvres rouge, des petites robes, ça répond à notre tâche, en fait, qui est d'accueillir et d'orienter euh, les visiteurs. Euh, si, et en fait, si ce n'est finalement euh, donner une image euh, désirable selon des, des normes sexistes. Euh, il faut savoir que qu'hôtesse d'accueil, c'est un métier qui est essentiel euh, dans les entreprises. On remplit souvent euh, des, des, plusieurs fonctions, euh, des fonctions d'accueil, des fonctions d'orientation. C'est des fonctions qu'on qu on développe euh, euh, sur le temps, mais qu'on acquiert une expérience et des compétences précises en fait, au fur et à mesure des années. Euh, on doit développer des connaissances sur un événement ou sur une entreprise en un temps record pour pouvoir informer les visiteurs. En fait, on a un peu comme les couteaux suisses de l'entreprise euh, ou d'un événement. Sauf qu'en fait, euh, ce qu'on dit, c'est que notre savoir faire et nos compétences, elles ne sont pas reconnues. Euh, les agences et les clients, euh, souvent, ils nous objectifient, en fait, comme je le disais, pour plaire au regard des visiteurs masculins. Et on nous demande, en fait, de performer une certaine forme de, de féminité euh, euh, pour plaire, quoi. C'est ce que je disais. Et, et nous, euh, ce qu'on dit, c'est que, voilà, nous, on est là pour, euh, pour développer euh, cette tâche initiale qui est euh, d'accueillir, d'orienter euh, les visiteurs et pas pour être des femmes objets, pas pour être des plantes vertes parce que euh, je parlais d'avocats, de, de chirurgiens, etc. Juste avant, parce que souvent, on a aussi cette image de l'hôtesse. On, on dit qu'on qu se fait draguer par par exemple les supporters euh, dans les stades de foot. Mais ce qui ressort énorme, énormément des dizaines de témoignages que j'ai reçus, c'est que le harcèlement, euh, les agressions, elles venaient souvent euh, d'hommes euh, à des postes très haut placés, quoi, des avocats, des chirurgiens, voire des élus locaux. Euh, donc, en fait, le harcèlement, les agressions, elles viennent aussi souvent euh, d'hommes puissants euh, qui pensent que les femmes, les minorités de genre, et notamment les hôtesses d'accueil, elles sont à leur disposition, en fait. Et en fait, cette objectification des hôtesses d'accueil, elle contribue en fait à, cr à créer un climat propice aux violences sexistes et sexuelles. Parce que les visiteurs, en fait, ils, ils pensent souvent qu'on a leur merci, quoi, qu'on à leur disposition. Et euh, la, donc, la vague de témoignages qu'il y a eu euh, l'an passé, elle a montré d'ailleurs que ce phénomène, il était vraiment globalisé et systémique euh, dans notre secteur. Il euh, y a des, des témoignages de, de mains en fesses dans les couloirs, dans les stades, des blagues sexistes, du harcèlement. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que nos employeurs, ils ont aussi un, un devoir de protection en fait, de leurs employés. Mais ce devoir, aujourd'hui, il n'est pas respecté. Euh, on ne se sent pas protégé. Et quand il se passe quelque chose, euh, notre agence, en fait, elle nous laisse tomber parce qu'elle ne peut pas perdre le contrat, en fait. On nous dit de mettre du rouge à lèvres rouge pour perdre clients, mais euh, Ou alors, quand on boite, on, on, par exemple, on, quand on boite, parce qu'on porte des talons de 10 cm depuis des heures dans la même position, bah, nos agences, en fait, elles nous demandent de le cacher. Elles nous demandent de ne pas le montrer. Euh, et de prendre sur nous, en fait, pour paraître la, la parfaite petite hôtesse. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a une des compétences que j'ai aussi appris à développer en tant qu'hôtesse d'accueil, c'est de prendre sur moi tout le temps et d'être dans le paraître être dans un sourire figé et de, de, de garder en fait tout, tout ce que je vis pour moi et de ne pas pouvoir en parler. Et d'ailleurs, c'est très difficile de, de se faire écouter dans ce métier parce que c'est un métier qui n'a que des contrats précaires. En fait, moi, j'enchaîne des dizaines et des dizaines de CDD à la mission depuis des années, ce qui n'est même pas vraiment légal. Je n'ai jamais eu d'augmentation, jamais eu de promotion. On n'a même pas la sécurité du travail parce qu'en fait, on peut être viré en un claquement de doigts. Et si on ose dire non, si on ose dénoncer ce qui nous arrive, ben en fait, l'agence, elle ne nous rappelle plus. C'est aussi simple que ça. C'est même pas en fait, on est viré. L'agence ne nous rappelle plus. Et euh, du jour au lendemain, on peut perdre euh, ce travail qu'on exerce depuis des années. Euh, et pendant le Covid, bah, les hôtesses, elles ont aussi été en première ligne dans les entreprises euh, avec euh, aussi les vigiles et le personnel de ménage parce que finalement, il y a un moment où c'était presque les seuls employés en fait qui restaient dans les entreprises, elles, sont su elles étaient surexposées au quotidien parce qu'elles côtoient des dizaines de personnes chaque jour et, ont, et les demandes de protection qu'elles faisaient, qui étaient urgentes, et bah, elles ont mis énormément de temps à être entendues alors que comme je le disais, elles étaient particulièrement exposées, exposées parce qu'on reçoit les clients, on prend des colis, on, on, on, on touche des colis toute la journée et en fait, on voit passer des dizaines de personnes chaque jour. Et donc, euh, voilà, le, le métier d'hôtesse d'accueil, c'est un métier qui est essentiel, mais c'est un métier qui est extrêmement précarisé et en proie à, à toutes les discriminations qui touchent les femmes, en fait. C'est un métier où le client, il est roi. Euh, si le client, si, si, si ce client roi, il décide que les hôtesses, elles doivent être en talons, elles doivent porter des mini-robes, elles doivent toutes faire la taille 36, être blanches, euh, bah, le client, en fait, il aura toujours raison et le client, il va dicter sa loi aux agences. Euh, mais aujourd'hui, euh, cette vague de témoignages, elle, elle touche tous les secteurs et les agences, les grosses entreprises qui nous embauchent, elles doivent prendre acte de ces témoignages euh, de sexisme, de racisme, de grossophobie qui, qui gangrènent en fait notre secteur. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un tournant sur la question de, des violences sexistes et sexuelles et les agences, elles doivent agir parce qu'en fait, ce changement, bah, si elles ne le font pas, il se fera sans elles tout simplement parce que nous, ces demandes de changement, elles sont urgentes. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour le 8 mars, pour la grève féministe, pour, revalir, pour revaloriser notre métier, pour montrer que c'est un travail qui est essentiel et qui ne peut pas être instrumentalisé à des fins sexistes pour correspondre au regard euh, des hommes, euh, des grands patrons, euh, etc. En fait, on, on dit qu'on vaut plus que euh, des petites robes, des talons et, et du rouge à lèvres, quoi. Et donc si les hôtesses elles arrêtaient de, de travailler aujourd'hui, bah, les entreprises, en fait, elles arrêteraient de tourner et les événements y, y to y tomberaient à l'eau, en fait. Et donc, les espèces d'accueil, elles sont essentielles. Le métier doit être revalorisé, elles doivent être considérées. Elles doivent arr... Arr... Ce métier doit être arrêté d'être euh, doit arrêter d'être instrumentalisée à des fins sexistes parce qu'on n'a pas signé pour plaire aux hommes, on n'a pas signé pour être posté dans un coin de la salle pour faire joli, on n'a pas signé pour être à disposition des visiteurs et parce qu'aussi on est des milliers à exercer ce métier au quotidien et parce qu'il ne peut pas y avoir une nouvelle génération de tests d'accueil qui sont obligés de prendre sur elles à cause de mains en fesses de clients ou parce qu'elles sont à deux doigts de, de tomber dans les pommes à cause des talons et tout ça par peur de se faire virer. Donc voilà, on fait la grève pour montrer que bah, sans nous, le monde, euh, il s'arrête de tourner. Sans les hôtesses d'accueil, les entreprises, elles arrêtent de tourner. Et en fait, sans les femmes, bah, le, le monde, il arrête de tourner.